Ah tiens, l'administration vient d'envoyer la lettre d'information. <rire> Attends, on va rigoler. Conseil de discipline en date du 5 janvier. Les membres du conseil de discipline ont été réunis en raison d'incidents qui se sont produits lors du dernier week-end d'intégration. Trois étudiants ont été exclus de l'établissement pour une durée de deux ans pour des faits de bizutage et de violences sexistes et sexuelles dans le cadre du week-end d'intégration. Oh là là, deux ans bah dis donc, ça rigole pas. Sérieux, j'ai du mal à y croire. Mais attends, qui sait Tu crois que c'est les deuxièmes années Non, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire pendant deux ans En même temps, il y en a peut-être qui l'ont bien cherché, le conseil de discipline. Ils ont dépassé les bornes, hein tu crois pas Des faits de bizutage et de violences sexistes et sexuelles C'est grave d'en être encore là aujourd'hui.